Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. À la 3.9, trois nouvelles lunes viendront s'ajouter autour de la planète Microtech, et ces lunes ont plusieurs particularités. La première étant un temps de développement extrêmement court, puisque les concepteurs n'avaient qu'un trimestre pour partir d'un concept et arriver à un modèle fini. Et contrairement à la conversion des autres planètes qui s'est faite en seulement un mois, il ne s'agit pas ici de se baser sur un vieux modèle, mais bien de partir de zéro, ce qui demande évidemment plus de temps et amène à la seconde particularité, qui est que les lunes possèdent des biomes atypiques. Mais cela a l'avantage d'avoir permis aux artistes de pouvoir utiliser toute la librairie d'assets à leur disposition. Par exemple en utilisant les rochers des grottes et en ajoutant des couches de neige par dessus. Tout cela permet d'arriver à des visuels que nous n'avons encore jamais vus jusqu'alors. Tout l'intérêt de la planète Tech V4 est de pouvoir créer des planètes extrêmement vite, tout en améliorant encore la qualité de celle-ci. En comparaison, l'Iria a nécessité deux personnes à temps complet pendant un mois, alors qu'aujourd'hui, un seul artiste a pu s'occuper de deux lunes en moins de temps. Pour inspirer leur travail, les artistes se sont basés sur trois images permettant d'avoir une idée de la direction à prendre, avec comme seule consigne de coller au climat glacial de Microtech. Les trois lunes se distingueront non seulement par leur palette de couleurs, mais aussi par leurs océans différents sur chaque lune. L'une d'elles n'en possède aucun, la seconde en possède un complètement gelé et la troisième possède un océan liquide. Cette différence permet de les distinguer les unes des autres tout en gardant la thématique principale. Les artistes ont mis tout leur cœur et leur âme pour créer ces lunes et leur ambiance. Malgré tout, les lunes doivent être validées lors de la réunion Go-No-Go, no Go. ce qui peut être très stressant pour les artistes que de ne pas savoir si les lunes seront livrées à temps ou non. Mais je vous rassure, elles ont été validées et seront là pour la 3.9. Et quoi de mieux pour explorer ces lunes qu'un carac flambant neuf le karak ne serait tarder, mais en attendant, pour contenter les plus impatients, nous allons faire une petite visite guidée du vaisseau. Commençons par le garage à véhicules, situé situant sous le pont principal. Il vous permettra de stocker votre véhicule terrestre. Pour éviter d'abîmer votre vaisseau, vous pouvez lever une rampe qui servira de butée pour votre véhicule. A partir du garage, nous pouvons accéder au couloir de docking, conçu pour l'arrivée prochaine du docking de vaisseau à vaisseau. Dans cette zone, vous trouverez notamment des rangements pour vos combinaisons. Derrière cette zone se trouvent les pods détachables permettant de transporter vos marchandises. Ils possèdent chacun des doubles portes prévues pour pouvoir laisser un de vos pods au sol sans perdre tout l'air de votre vaisseau. Derrière les portes nous arrivons à l'armurerie rappelant l'histoire militaire du vaisseau. Cette zone possède des compartiments de combinaison, des racks d'armes et tout ce qu'il vous faudra avant de débarquer en territoire hostile. Si l'on remonte d'un niveau on arrive à la magistrale baie médicale résultat du talent de Sarah Maculo. Cette zone possède tout l'équipement nécessaire pour prendre soin des passagers, des lits, des bureaux et de l'équipement médical. Au même niveau se situent le mess et la salle de repos équipée d'un billard version hardcore. Les dortoirs au style militaire sont accompagnés de leurs salles de bain qui seront parfaites pour détendre les passagers lors de longs voyages. En direction du pont, les quartiers du capitaine vous permettront de vous instruire grâce aux piles de livres et à l'écran escamotable. Pour finir, nous arrivons là où toute l'action prend place, c'est-à-dire le double pont. Les sièges de pilote et copilote sont placés au niveau inférieur, ainsi que les serveurs qui vous permettront de récolter des données, tandis que les communications et la tourelle télécommandée sont au-dessus. C'est là que vous pourrez utiliser la Star Map et la station de pilote alternative, offrant une meilleure visibilité mais avec des contrôles plus limités. Il vous faudra aller plus à l'arrière du vaisseau si vous voulez arriver à la salle de réparation, pièce indispensable pour entretenir vos composants. Un peu plus loin se situe la salle de contrôle des drones, avec son mécanisme permettant de libérer les drones ou d'y accéder sans échange avec l'extérieur. Sur le pont technique, vous trouverez le hangar à vaisseau, permettant d'y mettre un Pisces ou n'importe quel autre vaisseau qui y tient. Si les portes se ferment, c'est tout bon. Plus loin derrière le hangar, les couloirs vous amèneront aux tourelles latérales, qui ont été légèrement retouchées suite à la Citizen Gun, puisque les développeurs se sont rendus compte que l'angle de tir n'était pas satisfaisant. Tout à l'arrière, la salle des machines est séparée en deux niveaux. C'est là qu'il faudra vous rendre pour réparer la plupart de vos composants et surveiller vos moteurs. Si vous souhaitez planifier un voyage, il faudra rejoindre la salle de cartographie tout en haut du vaisseau. Elle sera capable plus tard d'afficher la star map du jeu et de sélectionner les coordonnées avec une meilleure résolution que sur d'autres vaisseaux. Quelques mètres plus loin, un sas vous permettra de vous décourdir les jambes sur la coque même du vaisseau. Enfin pour finir, je vais vous laisser admirer l'extérieur du carac.